Bonjour, bonjour à tous et à toutes, donc euh, nous allons prier aujourd'hui un chapelet euh, sur la passion du Christ d'après une ancienne litanie à l'aide de ce livre, pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Donc euh, Seigneur nous prions dans ta divine volonté, alors euh, nous nous unissons à tous les saints, à tous les anges, à tout ton corps mystique. Pour que tu multiplies des grâces de conversion, de protection, de sanctification sur toute l'humanité, passée, présente et future, Nous te prions pour la paix euh, entre toutes les nations, la paix dans toutes les nations, la paix dans toutes les familles la paix dans tous les cœurs et euh, aussi une harmonie dans toutes les cellules de, de, de l'univers, dans tous les. Qu'il y ait une harmonie dans ta création, euh, que ce soit euh, les animaux, les plantes, les êtres humains.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 Soyez notre secours et notre soutien contre la perfidie et les embûches du démon. Euh, que Dieu humilie le diable, que Satan n'ait plus aucune prise sur aucune âme, que Satan soit euh, aveuglé par sa propre rage, que Satan, soit, euh, que, soit, que Satan soit neutralisé par le très précieux sang de Jésus et euh, chasser les ténèbres près Saint-Archange chassez les ténèbres de notre pays chasser les ténèbres du monde entier ainsi soit-il